à la complexité du sexe biologique. Donc, Joël est coauteur avec Evelyne Père d'un ouvrage intitulé Mon corps a-t-il un sexe Donc, c'est un ouvrage qui est constitué de différents chapitres qui sont des dialogues entre les sciences biologiques et les sciences humaines et, qui font le point, et chaque chapitre fait le point des connaissances concernant le sexe biologique et ses variations. Et donc, l'ouvrage évalue dans quelle mesure les croyances liées au genre ont pu influencer les recherches menées sur le sexe biologique. Joël, à Merci toi. Beaucoup. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, moi, donc, je, je vais... Ah, il faut que je trouve le pointeur. Ouais. Donc, je vais vous parler euh, non seulement du, de la complexité du sexe biologique, mais vous voyez que j'ai rajouté un volet à mon, à mon titre et à mon exposé aussi. Enfin, qui sont les stéréotypes de genre, je vais parler un peu des stéréotypes de genre qui sévissent dans les sciences qui s'intéressent à la détermination du sexe biologique. Alors Pour commencer, je vais vous montrer quelques captures d'écran de ce qui sort quand vous tapez sur Internet détermination du sexe et qui résume assez bien, je trouve, mon exposé. La première chose que vous voyez, c'est évidemment les chromosomes. XX, des chromosomes dits sexuels ou hétérochromosomes, XX et XY. Et euh, vous voyez aussi très vite que euh, les chromosomes du papa sont bleus et les chromosomes de la maman, ils sont roses. Euh, ça fait partie des stéréotypes de genre qui sévissent, malheureusement, partout dans la société. Parce qu'en euh, même temps, quand vous tapez détermination du sexe, vous voyez ça aussi. Alors je ne sais pas si le bonnet permet de déterminer le sexe. Mais en tout cas, clairement, il y a un bonnet bleu et un bonnet rose. Et donc, euh, on est clairement dans euh, de l'idéologie quand on s'intéresse au sexe biologique. Alors, quand on s'intéresse au sexe biologique, vous voyez, on parle effectivement de XY pour papa et XX pour maman. Donc, qu'en est-il dans la vraie vie Est-ce que tout le monde est vraiment XX ou XY euh, La réponse est un peu sur ce tableau. Alors, pour ne pas, pas trop que vous soyez dépaysés, j'ai laissé les chromosomes X en rose et les chromosomes Y en bleu. Comme ça, je suis sûre que vous allez tout de suite voir où je veux en venir. Et donc, vous voyez que euh, la, la, tout le monde XX ou XY, ce n'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Il y a des individus qui ont un seul X, trois ou quatre. Des individus qui ont un X et deux Y, ou euh, deux X et un Y. Et euh, ce que vous voyez aussi, c'est que la fréquence de ces naissances n'est pas si faible que ça. Hein. Un X, enfin, euh, deux X et un Y, euh, vous voyez que c'est une, une naissance sur 1000 quand même. Et euh, ce que vous voyez aussi, c'est que c est, c est, ce que j'ai remis aussi ici, c'est euh, l'aspect la, des organes génitaux à la naissance, hein, donc des organes génitaux externes même si parfois on fait des examens pour voir les organes génitaux internes. Vous voyez que pour ce qui concerne, enfin, les organes génitaux sont généralement classifiés mâle ou femelle. Alors ces individus, et ceux dont je vais vous parler après, sont généralement classés dans la catégorie, ce qu'on appelle intersexe. Mais vous voyez que les organes génitaux sont, peuvent être... alors Dans ces cas-là, ils sont absolument typiquement, je, je, je ne dis jamais normal, mais ils sont typiquement femelles. Ces, ces organes génitaux sont typiquement mâles. Et dans un certain nombre de cas, vous avez effectivement une tendance plutôt masculine ou une tendance plutôt féminine. Vous voyez que ça, c'est des anomalies, enfin, ou c'est des cariotypes atypiques, et là, par contre, ce que vous voyez sur, ce, sur la, le, le bout de ce, la, la, la fin de ce tableau, c'est que vous pouvez avoir des inversions entre euh, le, le, les, les chromosomes, la formule typiquement féminine et des organes génitaux masculins, ou euh, des organes, enfin, une, une formule typiquement X et Y masculine et euh, des organes génitaux féminins. Je reviendrai sur ce cas-là tout à l'heure. Je voudrais vous, vous faire un bref, très très bref récapitulatif des états... Alors, oui, non, j'ai oublié ça... Donc, ce qui est sûr, c'est que la génétique et, enfin, en général, la biologie est plus complexe que l'état civil, qui, je vous rappelle, ne reconnaît toujours que des hommes et des femmes. Alors, si je viens un peu sur le, le, le développement des organes génitaux chez l'humain, vous voyez qu'il y a en gros, enfin, il y a, il y a, il y a, là, il y a une première étape, vous voyez qu'on n'est largement pas au bout de... de, de de la grossesse hein. mais il y a une première donc la première étape où, entre 5 et 6 semaines où le système génital est totalement indifférencié et qui va euh, entre la 6e et la 8e ou la 9e semaine se mettre en place commencer à se mettre en place donc le, le, le, les organes génitaux et la première étape c'est la mise en place des gonades euh, que vous connaissez enfin que, que tout le monde connaît euh, les testicules et les ovaires. Ça c'est une première étape donc qui se fait assez rapidement, mais euh, si on en vient maintenant au euh, mécanismes, ce qu'on connaît maintenant des mécanismes euh, qui permettent ce passage d'une de, de, de, crête gonadique indifférenciée en euh, testicules et ovaires, euh, vous voyez que c'est des systèmes, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous commenter euh, ces, ces deux schémas très compliqués, même pour moi d'ailleurs, euh, vous voyez que c'est en fait une, une, une une, beaucoup de de facteurs. Chaque, chaque, chaque abréviation là représente une protéine qui est elle-même codée par un gène. Je ne reviens pas sur les détails de la biologie. Mais chaque facteur, on peut les appeler comme ça, euh, joue un rôle soit au départ pour mettre en place la, la, la partie indifférenciée, soit ensuite pour mettre en place la partie testicule ou formation des ovaires. Vous voyez qu'un certain nombre de ces facteurs sont communs au départ entre les, la, la formation des ovaires ou la formation des testicules. Et... Euh, ensuite vous avez un certain nombre de, de, de facteurs comme SRY ou euh, d'autres euh, d'AX1 qui sont, qui sont plus spécifiques mais vous voyez qu'il y en a quand même qui sont communs, par exemple Dax1 a un effet inhibiteur sur SRY alors que là il aurait plutôt un effet positif un effet euh, inducteur pour la fabrication des ovaires donc ça c'est euh, la théorie euh, c'est ce qu'on sait plus ou moins maintenant, système assez compliqué. On ne pensait pas que ce serait peut être si compliqué il y a quelques années. Euh, ensuite, une fois que vous avez des, des, des testicules, vous n'avez pas tout fait des, des testicules ou des ovaires. Vous, avez, vous êtes loin d'avoir tout fait. Vous devez faire ensuite euh, les organes, euh, les, les, les organes génitaux internes et externes. D'ailleurs, et donc vous avez entre là, on va dire la dixième semaine et euh, à la naissance. Euh, la fabrication donc de, de, de, de ces organes génitaux, hein, chez, les, chez les femelles, les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Chez les mâles, les vésicules le séminales, la prostate et le conduit déférent. Et maintenant, je ne dis plus le pénis parce que l'équivalent embryologique du pénis qui est le clitoris n'est jamais représenté. Euh, comme vous le savez peut-être, c'est un, un combat d'une de nos collègues qui s'appelle Odile Fillot, euh, qui euh, qui... Euh, Montre bien qu'il y a une méconnaissance d'un un, un des éléments féminins du système génital. Donc, je reviens à mon petit tableau qui vous montre déjà en lui-même que, enfin, que, que les choses ne sont pas si simples et qu'on n'est pas tout le monde XX et XY. Et je vais juste m'attarder un tout petit moment sur cette. cette ce cas-là, c'est-à-dire des chromosomes XY et des organes génitaux femelles, pour essayer de vous montrer rapidement et simplement quels sont les mécanismes qui, sont mis en, en, qui peuvent être mis en cause. Alors, Si on reste dans la différenciation génétique, hein, la première étape, vous voyez que tous ces, ces éléments, tous ces facteurs qui agissent de, de concert et de manière programmée dans le temps, peuvent bah, ne pas enfin fonctionner ou être muté ou ne pas fonctionner euh, au bon moment. Par exemple, c'est le cas si vous, alors ce qu'on appelle la série grec, qui est le gène chef d'orchestre, j'y enfin, reviendrai euh, tout après, euh, s'il ne fonctionne pas, effectivement, vous allez avoir un système qui va, euh, ou si vous avez une augmentation de ces gènes-là, qui sont des gènes inhibiteurs, eh bien, vous allez avoir pas de mise en place euh, des testicules. Et donc, on est dans ce qu'on appelle à ce moment-là une dysgénésie gonadique complète. C'est-à-dire que vous n'avez pas de testicules, vous n'avez pas d'organes euh, euh, génital second, secondaire. Et donc, vous, euh, vous êtes dans une situation où vous avez beau avoir un cariotype XY, vous n'avez pas de formation euh, de, de, de système euh, <coughs> masculin. Mais vous pouvez aussi avoir euh, euh, des... Des événements qui euh, se passent au moment de la différenciation hormonale. Alors, quand on dit tout le monde dit, ah là là, c'est la testostérone qui fait tout, euh, qui euh, au niveau de la. Alors, en fait, il y a deux hormones hein, qui, qui jouent un, un très grand rôle, qui sont la testostérone et l'hormone antimulianienne. Mais celui qui agit en, en, au niveau de l'embryologie, ce n'est pas la testostérone, c'est la dihydrotestostérone. Et cette dihydrotestostérone, elle est formée à partir de la testostérone, à partir d'un enzyme qui s'appelle la 5-alpha réductase, peu importe le nom d'ailleurs. Mais vous voyez que si vous ne faites pas ça, et bien après, vous n'avez pas d'effet de la testostérone sur les éléments embryologiques qui devraient se transformer. Et donc, vous n'avez pas de formation de, de, des canals différents et des, de, de la prostate. Et euh, vous pouvez avoir aussi un autre élément qui est que vous avez beau faire de la testostérone, de la dihydrotestostérone, si les cellules qui doivent répondre à ces hormones n'ont pas les récepteurs ad hoc, et bien, à ce moment-là, ça ne marche pas non plus et donc vous ne fabriquez pas non plus euh, de système génital masculin. Voilà, donc ça, c'était la partie biologique. Euh, pour euh, donc, revenir à mon tableau euh, préféré... Euh, vous voyez que, donc, ça, je vous ai parlé de ces cas-là, hein, qui sont un, un peu, enfin, c'est 1 sur 20 000, c'est sans doute minoré, il y a sans doute un peu plus de cas que ça, tout compris. Euh, et donc, euh, euh, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de, de possibilités de faire ce qu'on appelle inter, l'intersexuation, et quand euh, on... On lit, la, la, la, maintenant, il y a pas mal de littérature hein, qui euh, s'intéresse à l'intersexuation. C'est, on estime aujourd'hui, toutes causes et tout euh, symptômes confondus, que ça concerne à peu près 1 à 2% de la population. Ce qui, je pense, n'est pas négligeable et ce qui, je pense, est totalement méconnu. Euh, je pense qu'on connaît beaucoup mieux euh, des tas d'autres maladies génétiques que les maladies génétiques dont... Euh, je, je vous il faut insister que ce soit des maladies euh, qui, euh, dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Euh, et qui ne sont pourtant pas plus fréquentes. Voilà. Donc, euh, ça, c'est 1 à 2 de la population. Maintenant, je voudrais passer, j'espère que je ne suis pas trop longue, à la, à la partie un peu plus euh, histoire, histoire, historique et stéréotype de genre, pour vous montrer que les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles ne se font évidemment pas dans un contexte hors-monde, et que les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur ce sujet ont les mêmes stéréotypes, on va dire, dans la tête que euh, l'entièreté de la population, sans doute imprégnée de bleu et de rose, comme vous et moi. Et donc, je voudrais juste vous, vous montrer un peu, justement, comment les choses se sont faites, euh, juste deux dates, euh, c'est en, en, en 1956, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, euh, que les caryotypes femelles, enfin les caryotypes typiquement, euh, d'abord c'est en 1956 qu'on a déterminé qu'il y avait 46 chromosomes dans l'espèce humaine, et euh, qu'on a estimé qu'une euh, femelle, enfin une femelle, une femme, avait 2 X et un mâle avait un X et un Y. Mais... Très peu de temps après, pratiquement en même temps, une fois qu'on a eu établi ça, on, on s'est rendu compte que ces individus-là, euh, qui avaient euh, 3X, 4X euh, et, et des formules atypiques, existaient aussi. Hein. On est en 59. À partir de 59, il va y avoir des, plein de publications qui vont montrer justement des, des, des atypies en termes de formules chromosomiques. Et ce qui est intéressant, euh, c'est euh, ce, ce qui a été, évidemment, quand on, un, un scientifique ou une scientifique fait une observation, il en tire des conclusions. Et ce qui est intéressant, c'est les conclusions qui ont été tirées de ces observations. Parce qu'une des observations, quelque chose que je vous ai rajouté là, qu'on que a vu très vite, c'est que ça, ça, un seul Y, ça n'existe pas. L'embryon n'est pas viable. Alors on aurait pu se dire, bon, finalement, un seul Y, c'est pas terrible, et le Y, il sert à rien, et en tout cas, il n'est pas viable. Euh, ce n'est pas ça du tout qui a été tiré comme conclusion. Ce qui a été tiré comme conclusion, c'est que vous voyez, là, vous avez un Y et deux X. Et ce qui a été, comme... qui a été remarqué tout de suite, c'est qu'il y avait, ça faisait des organes génitaux masculins, mâles. Et de là, évidemment, on a tiré un certain nombre de conclusions. Euh, non négligeable et, et, et, et enfin, signifiante en, en termes de, de, de vocabulaire qui est que le chromosome Y, puisque vous avez qu'un petit Y et deux gros X, ça joue un rôle dominant dans la détermination du sexe. Et... <coughs> Ce qui a été établi, enfin, ce qui a été, enfin, ça, c'est à la fois les généticiens, mais aussi les endocrinologues, hein, tous les travaux de Jost, etc., pour ceux qui connaissent, avaient déjà aussi beaucoup euh, fait le lit de, de, de cette notion qui est que le sexe féminin est un sexe de base ou un sexe par défaut. Hein. Tout le monde a entendu dire que le sexe féminin est un sexe par défaut, ce qui va bien avec euh, l'idéologie, d'une certaine façon. Et... Euh, de ça, de cette, euh, le, du rôle dominant du Y euh, sur le X, finalement, a découlé bah, toutes les recherches qui ont été en, en entreprises à ce moment-là. Hein, donc, on est dans les années 60, so, entre 60 et 70. Et euh, ce, qui, ce qui va être cherché, c'est évidemment, sur le chromosome Y, il y a quelque chose qui est a testis determining factor, un facteur qui détermine les testicules. Et ça... J'ai essayé de l'illustrer dans cette diapositive. Vous voyez que euh, ce TDF, là, euh, il commence à être cherché donc, au milieu des années 60. En 75, il y a un premier candidat, c'est l'antigène HY pour la fonction de Testis Determining Factor. En 87, il y a un autre gène qui prend sa place. On s'est rendu compte que l'antigène HY ne marchait pas. Donc, ce, ce, ce gène, cette protéine s'appelle euh, ZFY. Alors, celle-là, elle ne tient pas le coup longtemps parce qu'elle est rapidement détrônée par un autre, un autre, une autre protéine, un autre gène, qui s'appelle SRY, dont je vous reparlerai après, qui est toujours, qui est toujours un, un gène important dans la détermination du sexe masculin. Et puis, euh, le, le, le, la vie continue, je vais m'arrêter, mais enfin euh, en 1999, on démontre qu'un autre gène, qui lui n'est pas sur le... Comme beaucoup, maintenant, on sait qu'il n'est pas sur le chromosome Y, SOX9 joue un rôle important dans la différenciation testiculaire. Mais si on, on prend le parallèle, maintenant, si on prend la, les, les travaux sur la détermination du sexe femelle, bah, qu'est-ce qui se passe Dans les années 70, rien. Dans les années 80, rien. Dans les années 90, rien. Aucune publication. Personne ne cherche. Pas d'argent. Personne ne cherche. Finalement, en 94 il y a une équipe, alors moi aussi je peux dire une équipe de chercheuses, il y avait un chercheur dedans, mais c'est essentiellement des chercheuses, euh, beaucoup d'italiennes, qui identifient une région sur le chromosome X qui serait impliquée dans le développement des ovaires. Et en 1996, on identifie dans cette région un gène qui s'appelle DAX1, dont je vous ai un peu parlé, je vous ai évoqué au début, qui joue un rôle dans cette région et qui serait important dans le développement des ovaires. Les choses se sont complexifiées ensuite, mais... En tout cas, si vous voyez le, le, le décalage, vous voyez, il y a 25 ans d'écart. Hein il y a 20 ans d'écart entre les premiers résultats sur les recherches sur la détermination du sexe mâle et celle-là sur la détermination du sexe femelle. Voilà, et tout ça, pour finir, je voudrais juste vous illustrer un peu la, la, la, la, la raison. Enfin, ce n'est pas les raisons, mais je veux dire, si on, on ne cherche pas, parce qu'on on est aussi dans ce domaine comme dans bien d'autres, euh, on, on véhicule les idées reçues et donc euh, quand on, on pense que le chromosome Y possède des fonctions régulatrices dominantes euh, et qu'un embryon sans chromosome Y se développe en femelle hein, euh, vous ne cherchez pas ce, que fait le, ce qui fait du femelle parce que de toute façon il n'y a rien à chercher à c'est ce qu'on dit euh, pareil pour euh, cette, euh, vous voyez, le mode de développement femelle peut être considéré comme le schéma par défaut. Ça, c'est des, des articles dans des, dans des grands journaux. Hein. Je crois que celui c'était Science ou Nature. Ah, c'est Current Biology, qui est un, un grand journal de, de biologie aussi. Et si vous considérez que le schéma par défaut peut être contrecarré par la formation des testicules, ben vous ne cherchez pas ce qui est le schéma par défaut, parce que par défaut, vous pensez qu'il n'y a rien à trouver. Et puis, euh, là aussi, c'est toujours dans Nature... Là, je trouve que ça, ça dit bien, euh, c'est assez révélateur. Hein. Euh, L'événement central dans la détermination du sexe chez les mammifères est la différenciation à partir de la gonade indifférenciée des testicules plutôt que des ovaires. Et donc, pour ces, cette phrase est formidable. Pour cette raison, la détermination du sexe est équivalente à la détermination des testicules. C'est même carrément qu'il n'y a plus... Enfin les ovaires, je peux vous montrer, j'ai une photo après, c'est aussi compliqué que des testicules, mais c'est pas grave, il n'y a besoin de rien pour le faire. Voilà, et puis je voudrais finir mon, mon exposé en vous disant que ça peut paraître tout ça abscon, parce que j'ai oublié de vous dire aussi, ça s'est un peu amélioré. Je n'ai pas mis d'exemple de, de publications qui sont un petit peu plus subtiles sur le, la question depuis les années 2000-2005, mais, euh, mais bon, il y a encore du, chemin, encore du chemin à faire, je pense. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas ces recherches et cette façon de faire de la recherche et cette injonction à la binarité, puisque finalement, on est... Euh, on est en dans une injonction à la binarité, ce n'est pas, euh, pas hors sol. Hein, ce n'est pas nous dans nos labos. Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas eux dans leurs labos euh, qui, qui font que ça, parce que ça a beaucoup d'implications. Et euh, j'en veux pour preuve que euh, cette, euh, cette, cette, euh, cet épisode de ce qui s'est passé à la cour de cassation, il y a, il y a, en 2016, je crois, il y a une personne qui a demandé à ce qu'on marque sexe neutre sur son sur ses papiers d'identité, parce qu'elle se ressentait ni homme ni femme. Et euh, ça a été d'abord accepté. Il y a un premier tribunal qui lui a dit « Ok, on va mettre sexe neutre », mais il y a immédiatement des gens qui ont trouvé que ce n'était pas normal et qui ont saisi la cour de cassation en, en, en posant la question « La mention sexe neutre peut-elle être inscrite dans les actes de l'État civil ?». Bon, la réponse est négative, ce qui n'est pas forcément étonnant. Je ne pense pas que la Cour de cassation fasse figure d'organisme progressiste en général, mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est donc la réponse on ne peut pas avoir autre chose qu'un sexe masculin ou féminin. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui rajoute, ce que rajoute la Cour. Dans les actes d'état civil, il n'existe que deux mentions relatives au sexe, masculin féminin. Cette binarité poursuit un but légitime car elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. Et ça, c'est quelque chose qui, va être, qui est assez difficile, je pense, à à combattre, C'est-à-dire que la binarité, finalement, c'est les fondements de la société. Les hommes, les femmes, c'est le fondement de la société. Et donc, la Cour de cassation ne veut pas créer une troisième catégorie, contrairement à d'autres pays, d'ailleurs, comme vous le savez sans doute. Mais voilà. Donc, il me semble qu'on n'est pas totalement hors, euh, hors monde quand on fait de la biologie et qu'on cherche surtout à savoir ce qui détermine le sexe mâle. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joël. Est-ce que vous avez des questions pour Joël euh, bon, Je vais peut-être commencer par une petite question. Est-ce que, à ton avis, euh, puisque ce n'est pas hormonal, ce n'est pas chromosomique, qu'est-ce qui détermine le sexe alors Le fait que c'est le cerveau. Si c'est tout <rire> Ce qui détermine le sexe, c'est tout ce que j'ai montré. C'est-à-dire que c'est euh, des hormones, c des, des, des, des tas de protéines, des facteurs de transcription, des, euh, des, des, toute une, une, une multitude de facteurs qui agissent les uns avec les autres de manière coordonnée. Hein. Comme je l'ai dit, il faut, il faut que certains facteurs doivent s'exprimer à, à un certain temps, un jour. Dans une fenêtre 8, de temps. Oui. Voilà, dans une fenêtre de temps très précise, s'ils si s'expriment avant oui. ou après. Bon voilà, ça, ça n'est pas, pas exactement... Ça, ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne. Je dis, enfin voilà, encore une fois, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des, des gens typiquement mâles et typiquement femelles. Ce n'est pas mon propos. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a, a pas que ça. Il n'y a pas que des mâles et des femelles, que ce soit dans l'espèce humaine ou dans, ou dans les, espèces, les autres espèces d'ailleurs. Et les hormones jouent un rôle important aussi, évidemment. Bonjour, Anne je suis chercheur en physique. En fait, est-ce que cette détermination n'évolue pas au cours de la vie Avec le vieillissement, en quelque sorte. Alors, je pense que Evelyne Père, qui intervient dans la, dans la table ronde d'après, sera plus à même que moi de vous répondre. Euh, bien sûr qu'on sait bien que la puberté, enfin la fin de la, de la, de la détermination du sexe, c'est les dernières étapes, c'est la puberté. Hein, pas, vous n'êtes pas totalement équipé pour vous... Pour vous, notamment pour vous reproduire euh, à, la, à la naissance. Hein. Il y a une étape à la puberté qui euh, permet de, de, de finir la, la détermination du sexe. Euh, et après, euh, bah après, les critères de masculinisation, de, de féminisation, euh, je n'ai pas de réponse. Moi, je travaille. Euh, enfin, ce que je connais, c'est plus ce qui se passe au niveau de l'embryon, mais. Je pense qu'Evelyne pourra, pourra vous, vous répondre tout à l'heure. Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Je me demandais si vous aviez des données sur l'évolution de la distribution des caryotypes dans l'espace et dans le temps. Et du coup, s'il y avait des hypothèses sur l'épigénétique ou des travaux euh alors, euh, sur l'épigénétique, je pense qu'on commence, hein, ça, ça commence. Il hein, euh, faudrait que je, je refasse la bibliothèque de manière un peu plus euh, précise maintenant. Hein, encore une fois, ce n'est pas, pas vraiment mon domaine de, de compétences euh, de, de, de tous les jours. Donc, je pourrais, il euh, faut, faut, faut que je regarde ça, évidemment. Euh, en termes de, de répartition géographique, euh, euh, évidemment, dans les populations consanguines, par exemple, il euh, y, y a tout ce qui est génétique et, et représenté de manière. Hein, tout ce qui est île, tout ce qui est population un peu fermée. Évidemment, il y a, des, re, y a des, des répartitions un peu différentes. Euh, mais à ma connaissance, euh, le 1 ou 2 ça a été publié. Enfin, c'est un article qui faisait un peu le, le, le point sur la question en 2018, si je me souviens bien, qui était paru dans Nature. Euh, bon, encore une fois, hein, ça prend tous les symptômes de l'hypospade à, enfin, qui, qui à, à des, à des, des, des cas euh, qui sont plus, on va dire, pathologiques. Ce qui, ce qui, ce qui est clair, hein, c'est que c'est ce que disent la majorité des intersexes, que, qui maintenant se sont regroupés en, en associations, c'est que ces gens-là ne sont pas malades. Il hein, n'y a pas... Euh, leur vie est à aucun moment en danger, rarement. Il y a un cas euh, où il y a des problèmes de... Mais, mais ce, ce n'est pas, ce, ce ne pas, pas une pathologie au sens où euh, leur vie euh, serait en danger. Leur vie est en danger quand ils sont charcutés, par les, quand ils ont été longtemps charcutés par les chirurgiens qui, eux, mettent leur vie en danger. Ça, c'est sûr. Mais euh, biologiquement, il n'y a pas de souci. Euh, oui. Euh, Francine Audrenko, euh, Université Paris 8. Euh, ma question' c'est que finalement est ce que euh, la réalisation d'un idéal sans euh, stéréotype de genre il euh, se euh, ferait sur euh, la base en fait d'une euh, presque d'aller de, au delà du corps de, de savoir qu'on n'est ni euh, féminin ni masculin ou est-ce que l'identité biologique est importante pour vous Non, je ne vous dirais pas que la biologie n'est pas importante. Je ne voudrais pas me tirer quand même trop une balle dans le pied. Mais, euh, non, non, bien sûr. Non, la, la biologie est, est, est, est très importante, c'est est, est, est évident. Euh, elle, elle est, le problème chez l'humain, hein, c'est que euh, c'est imbriqué, euh, vous êtes imbriqué sexe et genre, j'ai tendance à dire. Euh, dès votre naissance. C'est-à-dire qu'il enfin, y a plein d'études qui montrent hein, qu'on ne parle pas à un, petit, à un enfant d'un jour, euh, euh, s'il est un mâle ou femelle, on ne lui parle pas pareil. On, et ça, ça, ça commence à un jour et ça continue jusqu'à la fin de votre vie. Après, euh, bon, euh, c'est... Tout ça est, est, est trop imbriqué, mais, mais, mais bien sûr que la réalité biologique, elle existe. faut pas non plus euh, je peux vous dire que... Enfin, moi, je ne dis pas que euh, on, le sexe, c'est le sexe qu'on a dans la tête. Euh, je pense que c'est... Oui, je n'ai pas beaucoup plus de réponses que ça, mais je pense que la biologie joue un rôle important quand même. Pas, pas, on n'est pas neutre biologiquement, je pense. Bonjour, Elisa simon Pietri, de la Fondation L'Oréal. Quand on reprend votre graphique favori avec les organes génitaux et, et du coup les différents types de chromosomes, quel est le lien Est-ce qu'on sait, donc, on sait du coup la, la détermination de leur sexe biologique, mais le comportement qu'ils ont, est-ce qu'ils se sentent à chaque fois pareil, identique, femmes ou hommes, s'ils sont XY alors qu'ils ont un un organe génital féminin. Comment euh, après, dans le terme, en termes de comportement, de genre, est-ce que quelle est le, voilà. la corrélation avec euh, le ressenti plus euh, social et comportemental euh, Alors, je, je, je, je voudrais pas parler euh, à, à la place des intersexes. Hein. Euh, je pense qu'il y a autant, enfin, c'est comme vous. Hein, je pense qu'on est autant dans, je sais pas combien on est dans cette salle, mais autant d'individualité. Donc, que personne n'est généralisable. Euh, les intersexes, euh, pendant très longtemps, ça a été très tabou, c'est-à-dire ça n'existait pas, c'est juste que même il n'y a pas si longtemps, hein, il n'y avait pas de. Euh, les, les parents étaient. Euh, on ne leur disait même pas ce qu'avaient leurs enfants, enfin oui, et on disait simplement, ouais, il bah, bah, y a un petit souci, mais ne vous, vous inquiétez pas, on va, on va remettre tout ça, on va vous remettre tout ça dans votre catégorie homme ou femme, en fonction de nous, on pense que c'est plutôt un homme. Donc, ou plutôt une femme, donc on, on, va, vous, on va vous guérir tout ça. Euh, ça un, ce ce temps-là est un peu fini, euh, du moins je, je pense, euh, et j'espère. Euh, et il y a eu beaucoup de. Ça, ça a beaucoup changé aussi parce qu'il y a beaucoup d'intersexes qui se sont regroupés en associations. Euh, vous voyez, il y a, ça a commencé la première association, euh, elle a été créée dans les années 90 aux États-Unis. Elle bon, l'a fermée pour se transformer en cette autre association. Et donc, euh, et chaque, je dirais qu'il y, euh, y a des associations françaises. Hein, il y a un, une association qui s'appelle l'Organisation internationale des intersexes, alors qui a des, des ramifications anglophones en Espagne, en Espagne etc. Euh, il y a un... Donc, vous euh, voyez, et... et en fait, je pense que la revendication principale, c'est quand même que, euh, enfin, c'est que quand on leur fiche un peu la paix, qu'on arrête de les, euh, de les opérer dans tous les sens euh, et, et qu'on prenne en compte leur existence avec, qu'ils ont, en fonction des associations, des revendications un peu différentes. Il euh, y, euh, y a un nouveau collectif qui vient de se créer en France qui s'appelle CIA, Collectif Intersexe et Alliés qui a une politique assez offensive, justement, pour la prise en compte de l'intersexuation. Il, il y a beaucoup de... de évidemment, aux États-Unis, au Canada, il y a beaucoup d'associations, mais je ne pourrais pas vous dire sur comment ils se... Enfin, je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus. Quoi. Et chaque association a... Certaines associations portent la revendication, par exemple, d'un troisième sexe, c'est-à-dire la reconnaissance de X ou neutre. ou, ou enfin voilà. D'autres pas. D'autres estiment qu'ils peuvent être, être mis dans la catégorie homme ou femme et simplement qu'on leur laisse une marge de liberté. Donc voilà, je ne saurais pas dire psychologiquement, je pense qu'en plus ce n'est pas mon domaine, mais je, voilà, je pense qu'il y a surtout un besoin de reconnaissance. Et voilà, j'aime beaucoup cette association qui s'appelle Genre Pluriel, qui est à la fois une, une, une association belge, qui s'intéresse à la fois aux intersexes et aux personnes trans. Moi, je vais, vais t'en poser une, question, une petite sur ce thème. Pourquoi tu penses que les biologistes sont en retard par rapport à la société civile qui, qui, qui admet donc la fluidité des sexes les bio, Pourquoi est-ce que les biologistes oui. sont en retard je sais pas si les bio... Enfin, est-ce que maintenant les biologistes sont en retard Je ne sais pas. Comme je le disais, il euh, n'y a plus hein, les... Les... les horreurs que je vous ai montrées sur le chromosome X dominant. Là, euh, on en voit... on en trouve plus beaucoup. Hein. Je crois que j'ai deux exemples. Euh... Maintenant, il y a, voilà, euh, tu vois, on voit plutôt ça. Le contrôle génétique se fait par des voies moléculaires mâle ou femelle qui conduit la gonade bipotentielle vers un testicule ou un ovaire. On... on sait trop de choses maintenant pour euh, pour que et je crois que j'en ai un autre avant. Voilà. Euh, c'est pas un processus passif qui survient par défaut. Alors il y a les mêmes, d'ailleurs, c'est assez amusant, euh, Il y a les mêmes chercheurs qui écrivaient que c'était par défaut euh, quand ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont moins jeunes et là, le vent a tourné. Ils écrivent que non, non, non, c'est pas du tout par défaut. Mais il suffit de reprendre leur publication... Mais voilà, donc euh, je ne sais pas si les biologistes, je pense que c'est voilà, un, un tout aussi, hein. c'est-à-dire que dans les années 80, 80, 80 90, c'était sexy de, de travailler sur le TDF, hein. c'était ça qui payait, on publiait dans Nature, on avait de l'argent, il, il y avait déjà des Enfin, nous avec Evelyne, on avait déjà écrit des articles là-dessus en disant, mais enfin, quand même... Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de recherche sur la détermination du sexe femelle. Euh, mais il n'y a pas que nous. Il hein. y avait des, des, deux Américaines, notamment, dont j'ai honte, mais j'ai oublié le nom, qui avaient publié des articles de revues dans des revues américaines aussi, en disant, mais les gars, là, euh, enfin, ou les filles, d'ailleurs, euh, faites quelque chose. Ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, euh, je ne sais pas si je l'ai la, la, la, la diapo de, des, des ovaires, mais non, je ne crois pas que je l'ai... Non, je, je crois que je l'ai enlevé. Mais euh, bon, c'est un ovaire, euh, prenez une coupe d'un ovaire et une coupe d'un testicule, hein, c'est aussi compliqué. Donc dire que si on ne fait rien, euh, s'il n'y a pas de molécules qui sont synthétisées, ça va faire de l'ovaire. C'est vraiment idéologique. Quoi. Mais oui. bon, c'est aussi euh, l'idéologie. Elle est avec l'argent. Hein, tout oui. le monde sait ça. <rire> on travaille sur ce pourquoi on a de l'argent. Il hein. n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup Joël. Stop.